See and see plus beau. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve que maintenant dans ce vlog, il fait une de ces chaleurs, donc nous sommes à l'hôtel Bellevue à Annecy, je fais une petite halte pour déposer mes affaires, je vais vous faire un petit room tour vous en pensez quoi Je me mets clairement en mode youtubeuse pour vous faire un room tour donc de la chambre de l'hôtel Bellevue, je n'y passe qu'une nuit puisqu'après je déménage pour l'hôtel Ibis, donc là on rentre dans la chambre, on a un lit, une place où j'ai déjà mis mes affaires, un petit bureau et un lit double avec la télé juste au dessus. Bon et là donc euh, la salle de bain mais je pense pas que j'ai besoin de vous faire un dessin vous savez à quoi ça ressemble une salle de bain Donc là je me prépare avant de partir puisque je vais rencontrer les réalisateurs de Moi Moi chez Méchant 3 et j'ai vachement hâte Je vais essayer de vous vloguer un maximum ces 3 jours C'est un planning assez chargé et un petit peu spécial J'espère vous prendre un maximum d'images en tout cas je vous emmène avec moi c'est parti Donc je sors et je vois quoi je vois. <rire> Tu sais que je vais rentrer dedans, un hein, Totoro. En attendant mon interview, je vous emmène dans l'exposition Il était une fois la vie, qui fête ses 30 ans. Regardez-moi ce paysage, mon dieu, c'est une beauté. Et moi j'ai rendez-vous là-bas, au bâtiment blanc tout là-bas, vous le voyez Je veux plus jamais repartir en fait. Et donc là c'est le palace où on va faire les interviews des réalisateurs de Moi Moche et Méchant 3. Voilà, donc je suis contente, j'ai retiré mes chaussures et j'ai foutu mes pieds à l'eau. Bon, la fixerie, j'en profite maintenant que j'ai les pieds dans l'eau avec mes chaussettes pour vous parler un petit peu de cette journée qui était absolument incroyable. Donc j'ai commencé, comme vous avez pu le voir, par aller dans une librairie de ouf où j'avais envie de tout acheter. Donc affaire à suivre, je vais pas me charger, je pense tout de suite. Mais dans les prochains jours, c'est obligé, je vais aller y faire un tour. Après ça, je suis partie dans l'exposition Il était une fois la vie où je vous ai pris quelques images. Exposition très sympa euh, que je trouvais intéressante de vous faire puisque les épisodes ont été remasterisés et qui passent actuellement sur France 4. Et après ça, j'ai été faire des interviews pour Moi même chez Méchant 3 où j'ai vu Eric Guillon et Pierre Coffin. Donc quand même, pas n'importe qui, euh, interview de malade. Et à la fin, ils m'ont fait un dessin que je vous ai filmé là aussi incroyable. Là, je fais une petite pause, donc les pieds dans l'eau, avant d'aller à une conférence qui est tenue par euh, Disney Television. si je dis pas de bêtises, qui est Eric Coleman. Donc, tu as les gens qui font la queue pour la conférence d'Eric Coleman. Et tu as moi qui suis toute seule devant mes marches. Parce que c'est Avec une d'avance. Voici j'ai beaucoup de choses à vous dire que vous n'avez pas vu dans le vlog. La première chose que je dois vous raconter, c'est que je suis partie faire des interviews. Et le truc si vous voulez c'est que j'avais préparé toutes mes questions en anglais et en fait en arrivant sur place je me suis rendu compte qu'ils étaient français. Donc gros malaise, à la finale l'interview s'est très bien passée, rien à dire franchement nickel. C'était très sympa mais bon première boulette en mode Pixie. On adore. J'ai fait un petit live Insta, donc si vous me suivez pas sur Insta, je vous conseille d'y aller car je vous fais de temps en temps des lives surprises comme ça. Euh, beaucoup de membres de la Pixie Army se sont moqués de moi parce que je vous demandais l'heure alors qu'en fait j'avais ma montre et j'avais complètement oublié. Mais surtout, moment hyper gênant, on m'a offert un sac en fait avec tout un tas de prospectus et de papiers importants. Et en fait, euh, bah moi j'avais oublié de fermer les miens, ce qui fait que tout s'est étalé par terre. Et vous avez eu la chance de voir ça en live si vous me suivez sur Insta. Mais le coup de maître et ça c'est quelque chose que vous avez suivi sur Snap, donc si vous ne faites pas encore partie des Pixie Chat, je vous invite vraiment à vous rejoindre sur si Tubeuse parce qu'on se marre bien. Après ça, je crevais de faim, clairement. Donc je suis partie au subway. Et en fait, si vous voulez, l'hôtel que j'ai pris pour cette première nuit-là, il est hyper loin du festival, il est à 8 stations de bus quand même. Tu vois mon bus passer et je me dis, bon, c'est pas grave, je finis mon subway et j'irai prendre mon bus après. Sauf que <rire> c'était le dernier bus de la soirée. Et au départ, je me dis, bon, bah tant pis, je vais prendre un beurre. À part que bah, la Parisienne que je suis n'a pas du tout envisagé le fait qu'à Annecy il n'y avait pas du beurre. Donc, je me suis tapé une demi-heure à pied les 8 stations de bus à remonter pour retourner à mon hôtel qui est au quatrième étage en plus. Donc, autant Dire que je suis bien crevée, et là je vous fais donc cette petite vidéo pour vous faire un petit récap avant la journée de demain qui s'annonce très très chargée. Bonjour, petite Pixie Army de mon coeur. Aujourd'hui, on est donc le deuxième jour, donc le jeudi 15 juin, et là donc je viens de quitter mon hôtel pour aller à l'Imperial Palace, là où j'ai une conférence sur Renderman de Pixar. Je crois que c'est un logiciel d'animation que j'ai vraiment hâte de voir. Je ne sais pas encore là si je vais pouvoir vous donner quelque chose, mais bon, je vais faire de mon maximum de toute façon. Et aujourd'hui je rencontre deux membres de la Pixie Army qui vont me faire visiter un petit peu Annecy donc j'ai vraiment vraiment hâte. Allez, je vous emmène avec moi Donc je viens de finir la conférence, là encore pas, je ne pouvais pas filmer. Donc c'était pas mal, ça a duré une bonne heure et là maintenant je vais aller manger parce que je crève de faim donc je vais dans une crêperie et on va voir ce que ça donne. Là je me trouve au restaurant de la crêperie qui est absolument magnifique. m'amener à Mont lieu et après où j'irai à mon hôtel euh, j'ai bien mangé c'est un restaurant que je vous recommande qui est assez cher mais si vous aimez bien tout ce qui est agriculture euh, biologique et trucs un peu atypiques je vous, je vous recommande mais moi qui suis très compliqué du coup j'ai juste mangé une très très simple et après j'ai été faire un tour euh, au niveau du MIFA, au niveau des stands, des pavillons, etc. C'est plus pour les étudiants qui veulent se faire recruter, mais bon, je suis partie faire un tour quand même. Et ça nous permet de nous rendre compte un peu de toute l'animation qu'il y a autour du monde. Donc, Franchement je le recommande si jamais vous avez l'occasion d'aller là. Me voici arrivée à ma seconde chambre qui est euh, à l'Ibis Centre Vieille Ville. Donc une chambre assez simple mais efficace. Donc voilà, Donc là vous avez les rangements, le bureau... Et absolument une glace avant d'aller en projo Objectif atteint. Et du coup, à 15h30, je vais repartir pour aller voir Captain Super Sleep, qui est un film DreamWorks qui sortira en octobre. Donc, merci d'avoir programmé Captain Underpants. On est vraiment ravi de l'emmener ici, à vraiment le cœur de l'animation. Are you excited to face this terrible public? I'm imagining them all wearing underpants only, so it's less scary. Thank you for us. Uh, we've never been to Annecy before. It is clearly the greatest animation festival in the world. <laughs> festival d'animation Bon, la séance vient tout juste de se terminer et à la base j'avais prévu de vous faire une vidéo sur la chaîne et en fait après avoir vu le film je me dis que juste vous faire un petit avis comme ça en vidéo, à chaud ce sera suffisant clairement euh, alors en fait, ça raconte l'histoire de deux petits garçons qui ont beaucoup d'imagination et qui ont inventé le Captain Super Slip en français. Et c'est un film qui est un petit peu sur euh, l'imagination, sur euh, la créativité, etc. Donc c'est plutôt mignon, c'est plein d'humour potage. C'est pas un Dream wars que tu classerais dans la catégorie dragon ou quoi. L'humour est très potage, c'est très enfant. Après c'est très bien fait niveau visuel. J'aurais pas payé pour aller voir ce film là euh, en salle. Il sort en octobre, si je dis pas de bêtises, au cinéma. Donc euh, peut-être qu'on en reparlera d'ici là d'Apicia. Et là je vais rencontrer d'autres membres de la Pixie Army. Nous sommes en direct avec Benjamin et Aurélie qui nous ont rejoints. Voilà. On est en train de faire un petit tour d'Annecy avec la Pixie Army. Et donc là nous sommes sur le pont des amours qui est juste trop joli quoi. C'est beau. Regardez, on est dans l'un des top 10 meilleurs glaciers de France. Il fallait que je vienne goûter ça, tu vois. je vous reprends, je viens de rentrer après avoir passé une Bonne partie de la journée avec demande de la Pixie Army qui était Benjamin et Aurélie et qui vous ont fait un petit coucou. On s'est rejoint à 17h30, donc après la projection de Captain Super Sleep, On a passé beaucoup de temps à rigoler, à parler de que ce soit de Disney, de Harry Potter et c'était absolument génial. Benjamin m'a offert deux cadeaux, il est complètement fou, donc il m'a offert cette petite figurine de la bête et surtout, et c'est un coup de cœur de fou pour moi, c'est ce carnet. Ensuite, ils m'ont montré le château de la ville et quelques endroits que du coup j'avais pas découvert. Et après, on est parti manger tous ensemble et ils m'ont raccompagné jusqu'à mon hôtel donc euh, merci à eux je sais qu'ils regardent cette vidéo donc merci à toi Aurélie merci à toi Benjamin ça m'a fait juste trop trop plaisir de vous voir et j'espère que le plaisir était partagé que vous avez passé un bon moment demain c'est une journée Disney Pixar donc j'ai vraiment vraiment hâte de vous montrer tout ça Hello ma pixie army j'espère que vous allez bien donc dans le jour 3 et est 8h30 du matin je vous montre un petit peu ma tenue du jour. Là, je vais aller prendre le petit déjeuner et après j'ai une conférence Disney aujourd'hui. Mon ami Fabien de Pixar Planet. C'est parti. I was in college, well, yeah, since <laughs> I was in college, I was very short. Uh, thank you guys so much, this is so exciting. Yeah, it's been a dream to come here, so I'm so glad to be here for Coco. Um, as you guys know, I'm Darla Anderson, the producer of Coco. The director, Lee Unkrich, uh, very, very much wanted to be here tonight, but we're in crunch time right now, so he's back and takes our hard at work finishing the film. And I'm Adrian Molina, I'm the co-director Of uh... et bien re ma Pixie les vlogs sont vraiment décousus je prends des morceaux par ci par là donc je sais pas du tout ce que ça va donner au montage donc suite à la dédicace que je vous ai montrée tout à l'heure j'ai eu mes deux petites dédicaces logiques hein. J'ai deux lithographies dédicacées. Donc là, c'est le poster du court-métrage Lou qui sera juste avant Cars 3. Et là, on a l'édition numérotée de Coco qui est la 13 13ème... La 16e sur 300 avec la signature à ah mon juste en bas qui est à l'envers mais bon voilà. Pour vous en dire un petit peu plus, au niveau euh, de la conférence on a vu tout un tas d'images exclusives sur Coco. Des moments qui sont en cours de production, on a également eu tout un tas d'informations hyper intéressantes. Donc sur ça je vais vous faire un article de blog et ça me donne juste encore plus envie de découvrir le film et pour la partie loup, donc on a découvert le court métrage et on a eu également une session euh, pour nous en dire un peu plus sur le court métrage pendant une demi-heure je crois il y avait la projection de Cars 3 mais moi je me suis barrée pour me mettre dans la file d'attente puisque je voulais absolument avoir mes dédicaces j'ai retrouvé mon ami Fabien de Pixar Planet qui lui était resté pour découvrir Cars 3 donc on a mangé ensemble on a mangé du confit de canard, c'est mon plat préféré donc euh, j'étais toute contente et là je suis repartie faire un petit tour à l'hôtel j'ai fait mes interviews qui se sont très très bien passées c'était un vrai plaisir de pouvoir parler avec les réalisateurs et scénariste et tout ça, afin de, que ce soit de Coco ou de franchement hyper intéressant Eh bien re ma Pixie Army, il est 1h du matin, j'ai absolument pas vlogué la soirée Disney et j'en suis vraiment navrée, honnêtement c'était juste une soirée normale sur la plage qui était absolument magnifique mais qui était pas thématisée vraiment Disney donc je suis pas sûre que ça vous aurait vraiment intéressé, moi pour ma part je me suis retrouvée un petit peu par hasard avec des journalistes que je respecte énormément, notamment une dont je suis fan du travail depuis ouf, depuis un nombre d'années que vous imaginez même pas, j'ai toujours adoré genre prendre 20 minutes le mercredi pour lire ses avis sur les critiques, de films, etc. C'est vraiment une personne pour qui j'ai un respect monumental et en fait on a passé la soirée ensemble, on s'est retrouvés un petit peu par hasard dans la file et elle m'a proposé de bah, se joindre à, à son groupe. C'est une femme extrêmement inspirante, j'ai pu discuter avec elle, elle est très humaine, on a gardé contact en plus donc... Euh, je suis je suis aux anges il est temps pour moi de vous faire un petit bilan un petit peu d'Annecy cette année, c'était un festival mais incroyable, c'est à dire que en tant que fan d'animation c'était un événement que j'attendais avec grande impatience c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de voir c'était la première fois que je le faisais, On me sentait tellement à ma place, j'étais tellement dans l'ambiance, le fait d'être entouré de personnes qui comprennent et qui adorent eux aussi l'animation, c'est tellement magnifique le lieu est magnifique, vraiment vous avez l'impression d'être en vacances, Annecy c'est une ville extrêmement agréable euh, il fait vraiment bon vivre c'est très coloré, les gens sont extrêmement chaleureux, donc euh, ça ne fait que rajouter du plaisir à tout ça, j'ai fait des rencontres incroyables, franchement c'est des souvenirs inoubliables pour moi et je sais que je vais vous en parler très très très très très bientôt en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu sur Annecy, euh, c'était une première pour moi, en plus pas du Disney, donc euh, j'attends vraiment vos retours, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé. J'essaie de faire du mieux que je pouvais, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que je peux pas filmer, donc c'est un petit peu compliqué. Et je vous fais plein de gros gros bisous, ma pixie army, je vous aime plus que tout.